Vous voulez un bon tuyau Bienvenue chez Arcaflex, l'entreprise en pleine croissance dans laquelle je vous emmène bosser aujourd'hui aux portes de Rennes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Arcaflex. Merci. Je suis Loïc Maléjac, le dirigeant de l'entreprise, donc bienvenue euh, chez moi. D'accord, bah merci beaucoup Loïc. Euh, oui. Une entreprise Arcaflex en pleine croissance, on en discute autour d'un café Tout à fait, je t'apprécie moi. Merci. Loïc, merci pour le café. De rien. Explique-moi ce que RKFlex fabrique ici. Alors RKFlex fabrique des tuyaux flexibles, mm -hmm. euh, essentiellement dédiés pour le process. C'est pour les clientèles de l'agroalimentaire, de la cosmétique, du domaine de la pharmaceutique et de la chimie fine. Quelles sont les actualités de ton entreprise Grosse actualité actuellement, c'est-à-dire que euh, l'entreprise Ercaflex de Rennes vient de se rapprocher d'une entreprise en région Rhône-Alpes euh, qui s'appelle Equipinox. Donc Arcaflex est devenu Ercaflex Equipinox, c'est la nouvelle entité désormais. Euh, et donc les deux activités sont en train de se rapprocher et d'apporter chacun leur gamme. Euh, donc ici c'est les tuyaux souples, flexibles, ah. là-bas dans Rhône-Alpes c'est plutôt du, ce qu'on appelle de la robinetterie industrielle, inox, euh, des tuyaux en PTFE, des tuyaux en inox, donc une très grande complémentarité dans nos gammes en fait entre les deux, les deux entités. Quels sont les chiffres clés des deux entreprises Alors globalement, euh, RKflex, ici sur Rennes, nous sommes une douzaine de personnes. 2 millions, 2,2 millions 2 à peu près de chiffre d'affaires sur l'exercice 2017. Euh, et puis équipe Inox, une entreprise donc en Rhône-Alpes euh, qui fait euh, entre 1,4 millions et 1,8 million, 4, 1 million 8 selon les années et une dizaine de personnes à peu près sur le site. Et les perspectives de croissance Alors les perspectives euh, donc, qui sont assez importantes, c'est-à-dire que là on est en train de mutualiser nos, nos ressources, nos équipes, de se former mutuellement sur nos gammes et donc de mettre en place effectivement une véritable synergie en fait sur l'ensemble du territoire français à partir de on va dire début, début avril à peu près quoi. Nous serons à peu près prêts ce moment-là. Loïc, merci beaucoup pour la visite de ton entreprise. Je t'en prie. <rire> une entreprise très spécialisée, leader sur son marché. Oui, tout à fait. Et puis quant à moi, je vous laisse ici. J'espère que ça vous a plu et j'irai oui. visiter d'autres entreprises pour vous.